attitude. Vraiment, c'est euh, une question atypique, c'est une question dont on pourrait se moquer. C'est une question qu'on pourrait dévaloriser parce que c'est pas quelque chose qui représente euh, de grandes transformations concrètes dans ta vie. On pourrait comparer ça à toutes les autres questions que j'ai que j'ai euh, lues, que j'ai partagées que vous êtes partagées entre vous à, à travers mon intermédiaire. Mais non, je le ferai pas. C'est ni risible, au contraire. Pourquoi c'est pas risible Parce que tu as enfin capté le, la. Comment je peux dire Tu as enfin capté la réponse à tout. La réponse à toutes les questions que l'on peut se poser je renvoie directement l'information de mon groupe parce que ça va aller plus vite. Mais je répondrai quand même à ta question juste après. Tu as capté le seul truc qui vaille la peine, l'action. Seul... Ces tendances-là représentent... Alors c'est plus que ta propre libération samedi, c'est ton côté infini. parce que c'est là que tu te contemples le mieux, c'est en suivant ces coups de folie, ces coups d'inspiration, qui viennent de toi-même au fond. Donc, en renvoyant la forme au son goût, clairement, vous voulez incarner qui vous êtes Faites-le, n'en parle pas, faites-le. Il n'y a pas d'autre solution vous voulez engrammer la matière, vous voulez que ça arrive, faisons-le, fais-le, sans détour, en acceptant ces vibrations de peur qui y a. ces vibrations de « je ne vais peut-être pas y arriver », ces vibrations de « peut-être, je ne mérite pas », mais peu importe les vibrations qui nous traversent, actons quelque chose. Et si j'en viens à toi, Mélanie Donc ça résonne, euh, je suis tranchante comme un sabre. C'est poétique, ça. C'est très poétique. Euh, ça me parle de créer ton propre cadre. tu es à la tangente, en fait. De... as envie de devenir leader, voilà ce que ça me dit. En transgressant ce code social que, en tant que femme, on trait ses sain, c'est érotisé, etc. Et tout ce que l'on connaît. Comme, euh, comme croyance limitante, tu, tu accèdes à ta puissance. Tu décides de faire face à qui tu es, à ton pouvoir. Et à la priorité en toi de créer un cadre qui te va bien, un cadre où tu vas, où tu vas pouvoir être libre, un cadre où tu vas pouvoir vibrer qui tu es vraiment. Voilà ce que ça envoie de toi. Ça résonne, je m'en fous des autres. Sincèrement, ok. Si je reprends l'exemple de la spirale dynamique, c'est euh, clairement sur cette question-là précisément. Ah oui, parce que la spirale dynamique, on peut être. Chaque part de nous peut être, euh, peut-être euh, n'est pas obligée d'être la même couleur. Hein. On n'est pas uniquement jaune ou uniquement bleu, ou uniquement en vert. On a plein de parts de nous qui sont dans plein de niveaux d'existence et niveaux de conscience différentes. Et donc, sur cette question-là, tu es en jaune. Clairement. Ça m'envoie à... Euh, ok. De créer un cadre collectif pour te rassurer toi-même. Donc, ça part bien d'une peur, mais c'est Ok. Comme je, dis, comme je disais juste à l'instant, laisse-toi traverser par cette peur-là et cette peur-là ne te définit pas. Et ce n'est pas parce que c'est négatif, ce n'est pas parce que c'est perçu comme négatif qu'il ne faut pas le faire. As envie, ce que ça renvoie à toi, c'est que tu as envie de créer quelque chose. Tu es, es prête à créer quelque chose. À toi de définir quelles sont tes réelles envies. Voilà où tu. Voilà la zone de flou. Quelles sont tes vraies envies Qui vont pouvoir, j'ai envie de dire, amoindrir, comme, parce que c'est comme de vastes communicants, qui vont pouvoir amoindrir, c'est un peu ces envies ces, envies, ces soudaines envies folles de montrer des dessins ou autre. L'élan créatif, en fait, tu as l'énergie créative qui est disponible, et toi, tu ne... Quelque part, c'est non-acceptation, mais c'est ça vient sous des formes un peu incontrôlées. Et là, on te demande, on, ton système me renvoie clairement à de créer quelque chose de concret, avec des limites, avec des conditions, pour que cette énergie soit la plus tranchante possible. Que, cette, que ce feu soit canalisé, et donc soit dix fois plus, cent fois plus, mille fois plus puissant. Voilà ce que je pourrais dire.